Le constat est là, les exigences sur les projets sont de plus en plus élevées. Les attentes portent sur l'augmentation de la performance, la réduction des coûts et des délais. Il en résulte une pression renforcée sur les chefs de projet. Quels talents vont permettre à celui qui, à l'échelle de son projet, est une sorte de directeur général, de réussir les challenges qui sont attendus de lui. Notre expérience de l'accompagnement de milliers de chefs de projet chaque année nous a permis de repérer quatre talents majeurs se déclinant en 40 compétences clés. Premier talent, c'est l'organisation et le pilotage du projet. C'est le talent du navigateur, déterminer la route à suivre et s'adapter aux éléments qu'il va rencontrer. Aujourd'hui, les méthodes agiles font évoluer nos modalités d'organisation et de pilotage des projets. Deuxième talent, le management de l'équipe. C'est le terrain du capitaine d'équipage. Il mobilise chacun et tous et fait vivre son équipe tout au long du projet. Aujourd'hui, la digitalisation et les outils collaboratifs vont permettre de faire vivre plus facilement les équipes à distance. C'est une compétence nouvelle à développer. Troisième talent, ce sont les relations avec les parties prenantes. C'est la partie de l'officier de liaison. Il s'agit d'assurer la mobilisation et la communication avec les fournisseurs, les hiérarchies des contributeurs, les futurs utilisateurs, le sponsor et les commanditaires. Le chef de projet est aussi responsable de l'accompagnement du changement dans son projet. Il doit veiller à l'appropriation par les futurs utilisateurs des méthodes et des outils qui sont construites et développées par le projet. Quatrième talent, le leadership. C'est l'univers de l'entrepreneur inspirateur, pour obtenir le supplément d'engagement des acteurs, pour développer la bonne posture dans les situations difficiles, crise, incertitude, pression, risque. Quatre talents donc. Aucun d'entre eux n'est à privilégier. Les quatre sont à maîtriser avec un juste équilibre. Et vous, où en êtes-vous dans l'identification et le développement de vos talents